Bonjour, alors aujourd'hui, on va vous parler d'antilumière bleue. L'antilumière bleue, vous savez ce que c'est, vous avez certainement, et peut-être un, sur vos verres. Il y en a de maintenant de différentes sortes. Alors l'antilumière bleue, sinon, bah c'est évidemment pour se protéger de la lumière bleue nocive des, des écrans, mais pas seulement, aussi des ampoules LED, des, bah quand je dis écran, c'est aussi téléphone, tablette, ordinateur, etc. Voilà, donc euh, sur cette anti-lumière bleue, on, on avait, euh, là j'ai mes anciennes lunettes pour vous montrer, euh, on, a, on a souvent ce qu'on appelle un reflet résiduel bleuté, hein, c'est-à-dire que le vert de, en renvoyant la lumière bleue nocive, elle, elle apparaît euh, un petit peu euh, sur le vert. Et on voit aussi un petit peu plus jaune à travers les verres, ça dénature les couleurs. Je vais vous montrer mon ancienne paire de lunettes que j'ai là et de voir effectivement ce reflet bleuté. Voilà. C'est pas toujours esthétique. Alors, ça protège, c'est bien, ça protège. C'est pas toujours esthétique, C'est pas toujours euh, au niveau des teintes géniales, euh, géniales. Génial. Si, sur certaines activités, ça peut être gênant. On voit un petit peu plus jaune, un peu plus terne. Le ciel paraît un peu plus gris. Euh, et celle-ci, maintenant, qui sont mes nouvelles lunettes, enfin mes nouvelles lunettes qui ont quelques mois, euh, où le vert est parfaitement blanc. Et pourtant, il protège de la même manière de contre la lumière bleue. Voilà. Et donc ça, c'est disponible chez Atoll à Istres. Et c'est génial. Sincèrement, je revis par rapport à ça. C'est top. Surtout au niveau du ciel. <rire> je le vois enfin bleu. Voilà. Et eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Au revoir.